Abonnez-vous, mettez-vous sur ma chaîne YouTube euh... ah, elle a pris une photo, euh... <rire> <rire> ah, en ah, oui, photo. En Regardez YouTube. les pubs en boucle ouais, ouais. Et... L'hôtel abandonné, pas vraiment l'endroit dans lequel j'avais imaginé passer un dimanche après-midi et pourtant. Convoqué sur place tôt le matin, c'est entre deux averses qu'il va falloir tenter de s'imposer sur ce lieu perdu en plein milieu d'une forêt. Info Et dès le début de la journée, je sais que celle-ci va être longue. Contact en haut, contact en haut, j'ai un contact juste en face de moi Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Kevin m'accompagne aujourd'hui. Et comme ça, un mec sympa, il m'a offert ce sympathique Glock que je vais baptiser dans peu de temps. Tu viens temps. me prendre cette ligne hein Tu viens me prendre la ligne que je prends Il était juste là. Contre avec le terrain et ses habitants En coin, En face Au fond là-bas, parfait Allez, il est mort Je rentre à gauche Souris poulet La tête ça va Aïe Tire à la tête. Pas vraiment le truc que j'aime le plus faire, mais je pouvais difficilement faire autrement. Clear à part là-bas, je sais pas trop. Au fond. En bas, en bas, en bas. free Ok, ok, il est sorti, il est out. C'est quoi ça T'as pas le cadeau Merci Kevin. Grenade Ok, c'est maintenant officiel, je suis le pire lanceur de grenade de l'histoire de la grenade. Ok Mon dieu je you pense Ce Glock est une petite merveille, pas de fioritures, okay. juste ce qu'il faut. Sors. On arrive Soigné au camp dans la forêt, je repars au charbon. Le but est simple, il faut clair le bâtiment principal. Mais un nouvel objectif vient de m'être donné. Il faut récupérer les bidons comme preuve. J'en sais pas plus. La progression est propre et méthodique. Derrière le bar, au fond à gauche, au fond à droite. S'il si, si push, quelqu'un push avec lui, les gars. Ouh Au fond du bar Je vois pas Quel mot, poulet Au fond à droite, tu peux y voir le bidon L'étage est non sécurisé jusqu'à l'escalier interne. On peut commencer la fouille. Claire. RS. Pas de signe du bidon, mais il semble assez important pour que les renforts débarquent. Okay. Contact en face de toi! Viens vraiment, peu... Ah, t'es une heure à 6 mètres! On va le chercher? Il est out. Out, chargeur Au fond, à côté du out. Je rentre C'est bon, on peut continuer la fouille en s'assurant que personne n'est sneak à l'intérieur. Clear Premier étage, deuxième étage pour les camos, on descend sur rez-de-chaussée, terminé. Faut y aller, faut y aller. Passe devant. Vous l'avez compris Il faut clair maintenant, Je vais, je vais là, tu vas là. 3, 2, 1, tu pousses à gauche, go. Club clear, club clear pour euh, les camos. Terminé. Excuse-moi, frère. Ok, passe. Premier étage clair de euh, camo, rez-de-chaussée clair aussi. Terminé. On va avancer vers les toilettes les amis Ok Deux deux Deux qui sortent par les deux portes là pour aller taper les toilettes C'est vrai qu'on n'a pas, cher pas cherché... Et à l'étage t'as regardé s'il y avait un bidon Laissez-moi juste regarder encore si je devais passer devant comme un con. Souvenez-vous bien de cette phrase. à l'étage, il n'y a rien. Les gars, bon, bingo, euh, bingo. On récupère le premier étage du bâtiment, un bidon qu'on ramène au spawn. Terminé, let's go. Push, assurez-vous que le premier étage soit pris. Je si te fais un contact radio. On revient. On est là dans une minute. C'est parti. Petite rando, on ramène la première preuve. Push, push. Viens, on retourne, hein. Kev, on retourne, on tape dans les... On tape dans les, dans les chiottes Ouais. Bon, le problème maintenant, c'est qu'on n'assure pas un périmètre autour et à l'intérieur de l'hôtel. Et ce qu'on apprendra plus tard, c'est qu'on peut y remonter par le sous-sol. On va sûrement devoir tout reclier. Chouette. Qu'est-ce que je disais? Les mecs sont déjà présents sur les étages. Deuxième étage, un à la fenêtre, juste au-dessus de vous quand vous êtes rentré. Négatif, non. non. Ah, voilà à quoi ressemblent les souterrains. Putain, merde, désolé. Juste contact à gauche devant toi. Contact à gauche. je joué, foulet. Peut-être contact à gauche en rentrant, tu peux y aller. Dico. Tous les gars avec moi sont incroyables. On découvre enfin la porte dérobée qui permet d'accéder à l'hôtel par-dessous. Passe ma lumière blanche en rouge sur le casque pour éviter de nous éblouir et pouvoir bosser dans cet escalier. On qui passe. On qui passe. En On les joue pour en dessous là. Claire enfin tout l'hôtel pour pouvoir pousser sur les anciennes chambres qui sont disposées comme un vieux motel qu'on trouverait aux états unis Contact à gauche poulet. Go, ouf, je te suis. Super, on sort le type qui s'y trouve, mais aucun signe okay. du deuxième et troisième bidon. En retour à la case départ. On a sûrement raté quelque chose. Kevin est parti de son côté. Je décide de revenir seul dans l'hôtel. avait avec trois gardes dont je me défais plutôt facilement et beaucoup plus facilement que je ne l'aurais pensé. Et je tente de trouver le saint Graal. Bleu, rez-de-chaussée Attention en face, je sais pas. Ouais Attention, la porte est ou ou ouverte en dessous de toi, poulet. Je passe. C'est clear Out Je crois Ouais, out Bien joué Dis pas merci, tu donnes ta position, poulet. Vas-y <rire> On a des pattes qui arrivent. Hein. Ils arrivent tous. 1, 2, 3, on a tous les bleus. Vas-y, bah, on le clear vite fait, lui, là-bas, là. On joue sur la rapidité et on le défonce. Let's go On lui défonce la gueule, lui Let's go Le truc, c'est que depuis une heure, un tireur embusqué sort mes teammates depuis les extérieurs. On se dit qu'il planque peut-être l'un des bidons. Il faut aller le déloger. Il fait la route. Qui tire là c'est lui. Je suis on est juste passé de Deux Ça tombe pas, il est Salope le chargeur Plus il rouge Il ira pas plus loin. Out C'est bon, nerf Fais gaffe, l'autre il est là-bas. 10 minutes. 10 minutes, il y a, hein a R. Et on nous annonce qu'il nous reste que 10 minutes pour Clear. trouver les deux objectifs manquants. Je push Celui qui s'en va, un qui s'en va, un out! Chargeur! Bleu, bleu, bleu poulet! J Continue! Ça va vraiment être chaud! Mais avec les renforts que je viens de sortir, ça nous laisse quelques minutes de répit autour de l'hôtel pour tenter de trouver ce putain de bidon. Bleu, je suis là, foulet! Bleu, bleu Vous ne l'entendez pas et on m'annonce à la radio qu'il ne nous reste que 3 minutes. Let's go! C'est forcément là, là. Il nous reste 3 minutes, les bleus! Ils sont dans leur spawn! Un qui vient avec moi, on va dans le bâtiment. Passe au rez-de-chaussée, passe en dessous, passe en sous-sol, passe en sous-sol. Les bleus! 3 minutes! Et là, croyez-le ou pas. Hein. Bingo! Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! Besoin de backup! Un ah, film le truc. J'ai maintenant moins d'une minute pour faire mon jogging dominicain. Un bidon en plus, un poumon en moins. Mission accomplie. Hey, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous faire des retours positifs sur les vidéos Airsoft et ça, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à continuer. Les monteurs et moi-même lisons chacun de vos commentaires et de vos avis et c'est ça qui nous donne envie de persévérer. Six out.